c'est Madi, j'espère que vous allez bien en ce mardi 4 avril ici on a un beau soleil bien que les températures descendent encore en dessous de zéro le matin ou au cours de la nuit donc vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait au printemps mais bon un beau soleil ça fait du bien alors merci beaucoup pour vos messages par rapport à la sursang dont j'ai été la victime la dernière fois enfin bon c'est... Enfin, que vous dire C'est assez étrange. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais bon, je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi cette sur 100. On dans l'autre sens. Hein. Donc, euh, bon, bah écoutez, j'ai recouvert de pastilles mes petites cartes. Voilà, je ne devrais plus avoir le problème. On ne va pas se laisser de toute façon bloquer par ce genre de petits euh, de, de petit désagréments. Alors, merci aussi, évidemment, pour les personnes qui me remerciait pour euh, la cloche à foin. Enfin, vous savez, je donne par-ci, par-là. Je ne dis pas toujours tout ce que je fais. Hein. Là, je viens de donner encore euh, pour euh, une opération pour un chat. Enfin, voilà, je fais ce que je peux. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est passé sous silence, ou en tout cas, qui est passé en dessous les radars, je dirais. C'est pourtant quelque chose, à mon sens, qu'il va falloir creuser. C'est que notre cher Caligula, qui fait toujours ses coups en douce... Nous prépare une loi sur euh, l'aide à mourir. Eh oui, intéressant. Hein Donc, il voudrait en fait adoucir euh, la fin de vie, enfin, plus exactement, aider les gens qui souffrent euh, de, pas, de passer de vie à trépas. Bon, il a bon cœur cet homme-là. Hein eh on va vérifier ça tout de suite. Si effectivement c'est pour éviter aux gens de souffrir. Ah tiens, j'ai carte, des cartes saga qui sont coincées encore dans mon jeu de haut. Alors attendez, c'est quoi Ah, c'est la perversion. Tiens, comme c'est curieux. La, le, la flamme de la perversion. C'est marrant quand même. Quand on parle de Caligula, tout de suite, hop, j'ai mes cartes qui veulent parler. Attendez, je vais les ranger. Bon, alors où est-ce qu'il était mon... Bon, on va le mettre de côté. Voilà. Quand je range, je ne trouve plus. Bon. Ouais, donc euh, bizarre, bizarre. Alors, on va prendre le jeu de haut pour voir un petit peu... Euh, ce qui se cache derrière ce projet. Alors, je. Tiens, tiens, c'est bizarre. Encore une carte qui s'est retournée, la carte de l'argent. Bon. Alors, déjà, une première réponse, c'est qu'il doit y avoir des sous-sous, n'est-ce pas, qui se cache derrière ce projet. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le projet de Caligula Qu'est-ce qu'il a en tête hein En tout cas, c'est une loi. Alors, c'est un projet de loi, c'est une loi qui devrait être débattue sur l'été 2023. Voilà. Je vous mets le, la, la source en barre de description, enfin, je veux dire, sous la vidéo, voilà. Si vous voulez les regarder un petit peu plus près. Mais moi, j'aime bien quand on nous met vraiment le nez, vous voyez, euh, sur quelque chose d'évident, de, de, de, comme les manifestations, Marlène Schiappa, qui pose sur Playboy, enfin, ce genre de choses, quoi. Et que, quand, voilà, en douce, eh bien, on nous fait passer d'autres choses qui, à mon sens, peuvent être aussi euh, hmm, intéressantes. Alors... Qu'est-ce que Caligula veut vraiment faire? Alors, faut que je me concentre. Alors, la fameuse loi pour l'aide à mourir. Ok. Qu'est-ce que ça cache On a déjà la carte de l'argent qui s'est retournée. Alors, effectivement, on se sépare. Et il y a des histoires d'être lié. D'être ligoté. Ok. Bon, pour l'instant. Euh, je ne peux pas en dire plus. Alors, je vais essayer de me concentrer, évidemment, sur notre cher euh, président. Savoir ce qu'il a en tête. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête par rapport à cette loi L'aide à mourir, pour éviter de dire, euh, euthanasie. Hein. Mais bon, ils sont très forts euh, pour changer les, les mots, pour les contourner. Alors, de la violence, de la dépression, un choix à faire... De l'argent qui ressort encore. Ben voilà, la mort, hein, on est dans le thème. Et la fin de vie, effectivement. Alors, vous savez, c'est un thème qui est vraiment, <coughs> pardon, un thème qui est vraiment, vraiment délicat. Euh, J'avais lu il y a quelques années euh, l'un des amoureux de Brigitte Bardot, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Gunther Sachs, je sais plus. Ah bon, faudra vérifier. Euh, c'est un Allemand, en tout cas. Il s'est suicidé parce qu'il avait appris qu'il était atteint d'Alzheimer. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que je pense que, effectivement, dans certains cas, on peut avoir ce genre de, déficion, de, pardon, de décision difficile à prendre, mais c'est quelque chose d'individuel, vous voyez. Alors, ça veut pas dire que quand on a l'Alzheimer, on fait se suicider, mais comme je le dis, euh, Juste, juste avant, c'est quelque chose qui est vraiment individuel et puis, euh, bon, qui, euh, qui, à mon avis, ne doit pas nécessiter l'intervention d'un tiers. Mais enfin, vous voyez qu'on pourra en débattre, quoi. Et les questions de loi... C'est toujours dangereux hein, quand on légalise ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez toujours dire dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très, très, très délicat. Hein. Puis en plus, euh, on a les questions de, de chrétienté dans l'histoire. Si on est chrétien, on n'est pas censé mettre fin à notre vie. Enfin, c'est c'est pas évident, quoi. Enfin, bref. Bon. Et puis alors, quand Caligula commence à, à s'intéresser à ça, moi, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ça me hérisse. Enfin bon, alors, allez, on va mettre diarrhée de blablater, on va mettre des grandes cartes dessus. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me semble suspect. De toute façon, tout ce qui vient de lui, vous voyez. Qui est fait pour le bien public, c'est. Euh, c'est toujours bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a une violence. Résister. Ok. De la lassitude. Bon, ça, ça va vraiment avec la carte de la dépression. D'accord on, on fera l'interprétation après. S'accrocher, ouais. Là, je regarde un peu ce qu'il a en tête, hein, d'accord, par rapport à cette loi. Alors, joueur, bah oui, ça aussi, ça va bien ensemble. Détruire, bah ça aussi. <rire> ah, je suis en forme ce matin, hein, et menacée. Bon. Alors. Résister, on résiste à la violence. Bah ça... Mmh, résister à la violence. Attendez, j'ai besoin d'une carte là. Bon, ça c'est facile à comprendre, c'est qu'il y a des questions d'argent dans cette histoire. Alors, on peut y voir évidemment ici le fait que bah moins il y a de personnes âgées, euh, plus euh, plus on fait des économies. Oui, je suis désolée, mais enfin c est, c est, là je suis sur, je suis sur ce qu'il pense. Hein. C'est pas mes pensées à moi, c'est ce qu'il pense lui. Donc effectivement, eh bien on économise. Hein. Voilà, il n'y a plus de retraite à payer. Il n'y a plus de, de, de, de frais médicaux de la part des hôpitaux. De toute façon, il n'y aura plus d'hôpitaux. Enfin, bref. Donc là, une joie par rapport à l'argent. Donc, il y a bien dans sa tête, évidemment, des questions d'argent. Détruire. Alors, ça, ça va effectivement avec euh, la mort. Hein. Bon, détruire, donc on tue. La lassitude. Ben alors là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. C'est qu'à mon avis, ici, là, on ira regarder après, hein, euh, il y a vraiment la... L'intention, éventuellement, de pousser les gens à... Alors, la lassitude ou la dépression, parce que là, on voit très bien que la personne, elle est en retrait. Elle est seule, elle est triste, elle est désespérée. Et donc, on est une certaine, quand même, lassitude de la vie. On est là de la vie. Et on veut se détruire et aller, eh bien, vers la mort. Et donc, là, moi, je me demande si, quelque part aussi, avec cette loi-là, il n'y a pas... Quelque chose d'autre, qui est qu'on voudrait pousser les gens à se détruire également en les déprimant ou en les isolant. Hein, C'est-à-dire que cette euh, volonté, entre guillemets, d'adoucir les souffrances, je me demande s'il n'y a pas autre chose. Euh, comment dire C'est-à-dire que là, ce ne serait pas que les souffrances euh, physiques, vous voyez mais que il faut il faut comprendre aussi que moi ce que je vois avec cette carte là c'est que les dernières dernières années pardon ont été extrêmement difficiles surtout pour les personnes âgées on n'est pas ou pas que hein mais enfin les personnes seules les personnes âgées les personnes qui ont été complètement délaissées mises à l'écart euh, ostracisées euh, piquées de force etc etc et c'est c'est une génération qui qui s'est toujours battue qui connaît le sens de l'effort qui a des valeurs morales enfin Bref, et moi je me demande si cette génération-là, qui est quand même nombreuse, hein, parce que, bon, on vit de, de plus en plus vieux, il n'y a pas une volonté aussi de, de la détruire par le biais de la dépression. Et donc en instaurant cette loi, eh bien, on leur offrirait finalement quelque part une porte de sortie face à tant de solitude et tant de, de mise à l'écart. Vous, vous voyez ce que je veux dire Parce que là, c'est ce que je vois moi, avec ces deux cartes-là ensemble. Surtout cette carte-là, vous voyez. Donc, je dirais que d'ailleurs, cette loi qui semble vraiment, euh, oui, on ne veut pas que les gens souffrent, euh, voilà. Eh bien, il n'y a pas autre chose. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors là, s'accrocher, bah, justement, là, on prend une décision. Donc, une décision pour, justement, euh, éviter de s'accrocher à la vie. Et on a bien une menace qui pèse sur les personnes qui sont, ben, euh, par exemple, dans, dans, dans un lit ben, malade hein, ou, effectivement, euh, trop faibles pour, euh, pour se lever. Enfin, que sais-je. Moi, quand je vois cette carte-là, je, je pense vraiment aux EHPAD, hein, et aux gens qui sont faibles, aux gens qui sont seuls, aux gens qui sont déprimés. On peut même les mettre en diagonale, vous voyez. Hein, parce que quand on est déprimé, par exemple, eh bien, on dort beaucoup. Enfin, bref. Donc, il y, y a quelque chose ici... Donc, on fait en sorte que les gens, finalement, ne s'accrochent pas à la vie, mais prennent la décision de partir, de quitter. Et donc, il y a bien une menace sur la fin de vie. Hein. Il y a une menace ici sur le repos. Et sur, encore une fois, sur les EHPAD. Moi, ça fait vraiment penser aux EHPAD. Alors, ici, on a quelque chose. Là, j'ai besoin d'une carte supplémentaire. Enfin, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Hein, parce que parfois, c'est clair dans ma tête, si vous voulez, ce qu'il a. Mais alors, pour traduire en mots. Euh, mais, mais pour moi, là, en plus, c'est au milieu. Donc, il y a. Il y a une nécessité de faire partir les gens plus vite. Hein. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ah, tiens, c'est marrant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas, celle-là. Bon, bah c'est du racolage, ici. Ouais. Alors, ne pas résister. En fait, quand, quand il y a résister, ça peut être ne pas résister à la violence. Attendez, on va regarder. J'ai encore besoin d'une carte. Ouais, on va regarder. J'ai encore la carte, ici, de la dépression. Bon. Alors, une dépression... Mais il y a aussi les questions de racolage. On va remettre des grandes cartes. Euh, c'est la violence qui me... <coughs> parce que la violence, c'est la douleur aussi, éventuellement. Je me demande si ce n'est pas ça, d'ailleurs. <coughs> ne pas résister à la, à la violence, à la douleur. Donc, on fait en sorte que les gens ne veulent pas souffrir. Mais il y a du racolage, c'est du racolage. Hein. C'est exactement le un petit peu ce qui se cache derrière cette loi, c'est-à-dire ben, pour éviter les souffrances, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, pour éviter que les gens souffrent. alors entre enfin C'est ce qu'il dit en tout cas, c'est son discours. C'est ce qu'il dit. Son discours, c'est pour éviter que les gens souffrent, donc cessez de résister à la violence. Et donc euh, choisissez, hop là, ici, la porte de sortie. Mais vous voyez que ici, cette carte-là nous dit que c'est du racolage. Voilà. C'est attractif, mais c'est faux. Et en fait, ici, moi, ce que j'ai comme carte derrière, c'est vraiment la dépression. Donc moi, je, je me demande... Enfin, moi, je sais pas que je me demande, c'est je suis sûre qu'il y a autre chose. Attendez, on ira voir après. Mais euh, si je crois que c'est pour faire partir les gens plus vite. Alors, ici, stop. Et là, rêve. Ben ouais, rêve. Ou éventuellement rêve, euh, rêve de sortir... De la, on pourrait la mettre là ici, hein, mais rêve de sortir effectivement d'une situation de tristesse ou de, de dépression. Et là, on a un stop. Ben, voilà, On fait un arrêt. Donc, on arrête quelque chose. Donc, on arrête les vies hein, et on va vers quelque chose de d'attractif, mais qui est une arnaque. Quoi. Alors, vraiment, cette carte-là, elle est, elle est vraiment bien. quoi. Évidemment... Pour moi, c'est souvent à la carte de l'arnaque ou de la tromperie, hein, <coughs> du racolage. Donc, on fait toute une, une campagne de racolage. Et euh, pour dire aux gens, bah, cessez de résister à la douleur, cessez de vous faire mal. Hein. Euh, vous pouvez, si vous le souhaitez, arrêter la souffrance. Et finalement, eh bien, on offre du rêve. Mais il euh, y, y a quelque chose ici qui est extrêmement euh, pernicieux. C ça ne ça me plaît pas du tout ce que je vois, je, je dois vous dire. Ça ne me plaît pas du tout. On va regarder. alors Donc, on offre un, un, un, une espèce de, de porte de sortie, vous voyez. mais c'est Moi, ce que je vois, c'est la tristesse et la dépression. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, ce que, avec ces cartes comme ça, j ai, j ai, moi, ce que je vois vraiment, vraiment, c'est que en fait, Caligula a pour but de faire partir les gens plus vite, mais pas les gens qui sont forcément dans la souffrance, les gens qui sont aussi dans la tristesse ou dans la dépression. Les gens qui ont perdu l'envie de vivre en fait. Qui ont éventuellement perdu aussi leurs rêves. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. C'est pas euh, c'est pas les questions de souffrance physique là que je vois, moi. Non, c'est autre chose. Regardez. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire sur le but de Caligula Alors, ici, c'est un projet. Riant. Ouais. Bon, il va accélérer. Hein. Il va accélérer ce projet et il va chercher des soutiens pour faire passer sa loi. D'accord Qui va rendre extrêmement attractive. Hein. Vous voyez regardez ici alors attendre ouais un peu d'attente qu'est ce qu'on a ici haine ouais. ces cartes là vont pas du tout ensemble hein. et là succès bon alors la loi elle passera déjà elle passera et même rapidement hein. mais voyez en fait c'est marrant hein. c'est que sous couvert de vouloir aider voyez en fait il si y a de la haine derrière hein, alors, attendre, attendre, attendre, ça peut être justement euh, quand on, on dit, euh, on va dire aux gens, bah, euh, attendre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'espoir, hein, espoir de quelque chose de plus doux qui les attend. Hein. Ouais, non, mais la, la loi, elle va passer, hein, go. Il aura le feu vert pour ça. Hein. Ouais. C'est une honte d'ailleurs. Hein. Le, le jeu s'exprime, le jeu me dit que c'est une honte, c'est une honte. Alors, vous savez, moi, ça me fait peser penser euh, au livre, euh, franchement, un des meilleurs euh, que j'ai jamais lu, c'est bien sûr Le Meilleur des mondes de Aldous Huxley. Hein. Si on avait un à lire, ce serait celui-ci, hein, euh, dans lequel il y avait, je me souviens très bien, des enfants qui étaient invités, enfin, dans le livre, hein, à aller visiter justement euh, un lieu dans lequel les personnes, alors les personnes alors, âgées, euh, étaient. Euh, euthanasiés, avec l'aide du système, et donc on, dé, on dédramatisait la mort, puisque ces, ces personnes-là étaient heureuses de partir, on leur mettait de la belle musique, enfin bref, il y avait euh, toute une ambiance, des, des beaux paysages, je ne sais plus, elles, avaient de, elles devaient avoir euh, sur euh, la tête une, une, une casque un peu de virtualité pour... Euh, pour qu'elles qu voient des beaux paysages avec de la belle musique, etc. Et puis en fait, on leur injectait quelque chose de mortel. Bref, donc les enfants étaient invités à aller voir ces personnes donc qui étaient euthanasiées parce qu'elles avaient atteint un certain âge. Euh, Et en fait, on présentait ça comme quelque chose de normal. C'était euh, voilà, je crois, c'est dans le livre. Hein. C'est dans le livre, hein. vous pouvez regarder ou lire. Euh vous voyez qu'en fait, ça fait aussi partie d'une un, utopie, d'une dystopie, mais de quelque chose qui est très pervers. Puisque le meilleur des mondes, c'était justement le meilleur des mondes, donc tout le monde était heureux. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était euh, euh, un esclavage, c'était un, un abêtissement de la population, une immoralité. Enfin, tout ce qu'on est en train de connaître actuellement. Bon, bref... Le grand discours m'a dit, mais ce que je vois en fait avec mes cadres, voyez, ça m'a rappelé cette, ce, ce chapitre du meilleur des mondes, et c'est ce qu'ils veulent. Hein C'est-à-dire, en fait, dédramatiser tout ça, dire que c'est normal, au bout d'un moment, eh bien, on en a marre, on souffre, alors ça peut être physiquement ou psychiquement, hein, et c'est là et, et aussi également euh, le problème pour pousser les gens à partir, mais on a vu ici, avec ces deux cartes qui vont très bien ensemble, la joie, parce que ça rapporte alors de l'argent, d'une façon ou d'une autre, ça va rapporter de l'argent, ou ça va permettre d'économiser, de toute façon, euh, bon, on va demander d'ailleurs, est-ce que les intentions de Caligula sont pures Bah écoutez, on va s'amuser deux secondes, hein, ah, regardez tout ce que je sors tout de suite, hein. <rire> le fouet ben oui, ses intentions ne sont pas pures du tout. Ses intentions sont très laides. Et c'est encore pour faire du mal. C'est tout. Hein Donc, euh, voilà, je voulais vous parler de cette, de cette loi, encore une fois, qui va passer, au vu de mes cartes, elle va passer même avec succès rapidement. Bien que ce soit une honte, alors il y a peut-être des gens qui... Bon, le jeu s'exprime, mais il y a peut-être aussi des gens qui vont aller dire que c'est une honte. N'empêche qu'elle passera, c'est sûr. Mais int les intentions sont très, très, très, très, très laides. Et, et moi, j'ai peur que, euh, que, que ça conduise à, à tous les excès. On va demander, est-ce que, euh, quelle est sa, ou oh, plutôt, quelle est son, quel est son, son, son intention Voilà, quelle est son intention cachée, en espérant qu'il me sorte encore des cartes, parce que j'en ai sorti beaucoup. Quelle est l'intention cachée Tiens, il y a une idéologie qui se cache derrière, vous hein, voyez ça, c'est le nom pour moi, hein, d'accord C'est la carte du nom que vous connaissez. Alors, le seul. Alors, la carte du nom avec la question de solitude. Bon, il y a des questions d'isolement ici que l'on veut. Quelle est l'intention cachée ben, L'intention cachée pour moi, c'est d'isoler également les personnes âgées. Donc, d'où la, la carte de la seule. Seule. Mais c'est voulu aussi par le nom. C'est-à-dire, on va développer un peu des mesures. Ah, ben oui, regardez. Je vais vous expliquer après. Enfin, bon. On va quand même de mettre des grandes cartes pour finir l'histoire. Hein. Rire. Ouais, bon, ça, c'est... Voilà. C'est euh, Ça le fait rire, quoi. Hein. D'accord Soit comme ça ou comme ça, vous pouvez mettre la carte dans les deux sens. Ce n'est pas l'important Ce sont des mesures, de toute façon, à prendre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer cette carte-là, maintenant, qu'elle est limpide, ce qu'elle veut dire. C'est que... Vous avez compris qu'en fait... L'intention cachée, c'est de déprimer les personnes pour qu'elles se sentent seules. Donc ça, c'est le nom qui le veut, afin de prendre des mesures. Mais c'est toujours, en fait, on se moque de nous. Et qu'est-ce qui se passera Eh bien, quelqu'un, donc le chef, donc le médecin, par exemple, donnera quelque chose à boire, à prendre, à cacher, enfin, ce que vous voulez, aux personnes pour qu'elles puissent partir et passer de l'autre côté. Mais il y aura les questions de chef. Donc je pense que ce sera le médecin-chef, enfin, vous voyez ce que je veux dire il y aura une autorité qui devra donner quelque chose pour que les gens passent ici. Mais bon, rire, hein Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, fait pour soulager les souffrances, là. Hein C'est vraiment euh, le mépris et la moquerie d'autrui, hein, comme d'habitude. Voilà ce qui se cache, ces intentions réelles, encore une fois. C'est jouer la carte de, de la déprime hein, envers les personnes âgées, hein. Ce n'est pas les souffrances euh, physiques qui sont là-dedans, moi. Moi, je pas l'impression. C'est plus... Euh... Tiens, d'ailleurs, on va demander le but ultime. Alors, ouais, on va ça. Il y a bien des questions d'être obligé, obligation, attitude. Ouais, stupide. Alors, ben on va essayer... En fait, d'une façon ou d'une autre, il va faire en sorte que les gens se sentent obligés de, de le faire. Moi, je pense qu'il va essayer de les culpabiliser aussi, hein, au bout d'un certain moment. Les... Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose comme ça. Stupide, il y aura des accidents. Stupide, oui. Attendez, je vais regarder. C'est la porte ouverte, en fait, aux accidents. Ouais. Attitude stupide, ça. <rire> Elle est dans le mur. Ouais, on va dans le mur, là. C'est la, la fin de la civilisation avec une attitude comme ça. Hein. Mm. Alors là, j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si c'est lui qui pense ça ou si c'est le jeu qui me dit quelle est son attitude, en fait. C je crois plutôt... Euh... Ouais. Non, c'est en fait... Alors là, je suis sortie de son mental. Je peux pas y rester trop longtemps, de toute façon, dans son mental, parce que... Enfin, bref... Si après, je me sens toute sale, si je peux dire. <rire> Vous savez, c'est comme quand on va dans une dans un endroit euh, plein de saleté. Euh, Bref, j'ai envie d'en sortir très rapidement. Hein. C'est ça, quand je me colle à son mental, euh, hop, je ne pas très longtemps. Donc là, le jeu me parle plutôt de son attitude à lui. C'est vraiment une attitude, en fait, pour emprisonner les gens, pour ligoter les gens. Mais c'est aussi stupide parce que je pense qu'il y aura des accidents. Hein. C'est ce que le jeu me dit, hein. Et vous allez voir que cette, une fois que cette loi-là cette loi -là sera passée, eh bien, euh, il y aura des choses qui vont arriver, qui vont être euh, dramatiques, parce que ça va être la porte ouverte à tous les excès. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le jeu me dit que de toute façon, c'est stupide. Et là, on va droit dans le mur. Ouais. C est, c est, pour moi, c'est une loi... D'ailleurs, on va demander comment, comment est-ce que le jeu juge cette loi Alors, la, la loi en elle-même. Alors... Voilà. Il faut en mettre deux toujours. Hein. Ben, la loi, elle a l'air, effectivement, euh, comme ça, euh, toute gentillette, mais en fait, euh, c'est très dangereux. Hein. Voilà. Angoisse. Aversion. Alors, en fait, le jeu me dit que ça peut éventuellement... En tout cas, ce qui va être vendu, c'est la fin de l'angoisse. Hein. Le genre... Euh, on rassure les gens en disant bah, s'il y a trop de douleur, vous pouvez toujours avoir une porte de sortie. Hein. D'accord? Mais en fait, euh, c'est un piège. C'est un piège et il y a des requins autour. Donc aversion, c'est euh, un, un nom, quoi. Il ne faut surtout pas en fait, que cette loi soit votée, malheureusement, elle passera. C'est anti-humain, en fait. Autant je suis pour les, lois, les soins palliatifs, mais autant là, c'est euh, très très dangereux. Et là, je me dis bien, hein, on va dans le mur, hein, parce que c'est la porte ouverte à tous les excès. Bon voilà, donc euh, petit tirage, je vais faire mettre ça dans les tirages éclairs. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer. Ce n'est pas toujours évident de vous dire ce que je j'ai parce que j'ai des idées des, des sensations voyez parfois difficile de dire de mettre des mots dessus mais là il ya une volonté très nette de détruire c'est pas c'est pas une volonté j'ai pas une fois une seule fois eu le verbe aimer voyez donc c'est détruire seul honte lassitude qu'est ce que j'ai encore aller dans le mur angoisse c'est que des mots négatifs quoi aversion stupide etc hein, voyez les donc c'est pas une loi, de euh, toute façon, on, on le connaissant, on, on s'en doutait, c'est pas du tout une loi faite. Hein. Euh, une loi qui est faite, pardon, pour euh, aider les gens à, à passer de l'autre côté, j'allais dire, en cas de douleur. C'est plutôt, à mon avis, euh, une loi faite euh, pour avoir plus de sous. C'est sorti tout de suite. Hein. Et je pense d'ailleurs que. Il va y avoir davantage de mesures euh, qui vont euh, qui vont isoler de plus en plus les personnes âgées. Il va y avoir de, de plus en plus de laisser aller dans les EHPAD parce que manque de personnel, manque d'argent, manque de tout. Et donc euh, on a vu qu'il y avait énormément de maltraitance dans les EHPAD. Mais, mais moi ça moi ça me ça Je sais pas comment vous dire. Quoi, quoi, et Personne ne réagit quoi. C'est... C'est grave, on laisse faire, hein. on laisse maltraiter les personnes âgées. Je n'ai pas de mots, c'est la fin de la civilisation, on va dans le mur. En tout cas, avec une loi comme ça, c'est, ça rajoute encore. Quand on, tient... Quand on ne prend pas euh, soin de nos personnes âgées, de même qu'on ne prend pas soin des animaux, hein. attendez... Euh... <rire> Les, les, ou des enfants, hein. tout ça, pour moi, c'est pareil, si vous voulez. Il hein. n'y euh, a, a plus d'amour. Eh bien, c'est la fin de notre civilisation et on va dans le mur. Hein. C'est tout. Hein. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment, vraiment euh, vous parler de cette loi. Bon, que faire ben, Je ne sais pas. Pas grand-chose à faire. Hein. Euh, je, je, je ne sais pas encore si... Euh, ce genre de décision pourrait être prise par le médecin sans l'avis de la famille. On peut demander, d'ailleurs. Est-ce que la famille devra être impliquée dans la prise de décision Alors, il y a les questions de, de clé. Attendez, dans le sens. Oui. On ouvre la porte. On n'a pas répondu. Est-ce que la famille est nécessaire Non, apparemment, je, je Sûr que la famille soit nécessaire, là il y a quelqu'un qui demande donc, apparemment, le jeu me dit qu'il suffit que la solution hein, qu'il y en ait qui une personne qui demande ça suffit. Euh, je pense que c'est la personne en question d'ailleurs, c'est la personne âgée, quoi, par exemple, hein, qui qu suffit qu'elle demande donc euh, ça suffit, apparemment, ouais. Bon, enfin voilà, donc sujet un peu triste, très dramatique, je sais bien, mais il faut savoir aussi ce qui se passe. En tout cas, vous voyez que la raison première, c'est celle-ci. Voilà, ben écoutez, je vais faire mon second tirage, en espérant qu'il vous intéresse également. Merci beaucoup de continuer à me regarder à m'écouter, et à bientôt, au revoir.